Salut tout le monde et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison du Flash Nume, l'émission qui traite du meilleur de l'actualité des bibliothèques à Chaloux en champagne Dans cet épisode, le début des vacances, le cluedo en roman et la bras de de Diderot. C'est parti Bonjour, si je vous dis colonel Moutarde avec une clé anglaise dans la salle à manger, à quoi vous pensez Jeu de société oui, mais pas que. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous présenter cette petite collection-là. Alors, qu'est-ce que c'est C'est du roman policier, sauf que c'est sur le principe des livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez le chemin que vous allez prendre. Suivant que vous entrez dans une pièce, vous décidez de la fouiller, vous allez à telle page. Ou alors, vous décidez d'ouvrir une porte, vous allez à telle autre page. Suivant ça, il s'agit de votre aventure à vous. Et il ne tient qu'à vous, forcément, de trouver le coupable. Et aussi de le prouver. Ça, c'est une autre affaire. Donc, vous pouvez recommencer le livre autant de fois que vous le voulez. Alors, il y a marqué de 10 à 12 ans, mais franchement, ça peut se lire à tout âge. Donc, euh, personnellement, moi, je connais un gamin qui a réussi l'aventure. Et moi, je peux vous dire que je cherche encore. Alors, testez-la. à 21h, la bibliothèque Denis Diderot ainsi que le réseau des bibliothèques vous propose environ 10 000 documents en vente, adultes et enfants, comme ceci. N'hésitez pas à venir nous voir le jeudi 6 juillet de 14h à 21h si vous voulez passer un été formidable. La brave livre se terminera donc à 21h, mais dès 19h, un concert pour les jeunes sera proposé par l'association Musique sur la ville dans le cadre du festival Musique d'ici et d'ailleurs. À 21h, un concert pour adultes est proposé n'hésitez pas à venir, ils sont en accès libre. Pour vous permettre de passer une soirée conviviale, l'association Kabelka vous propose de la restauration rapide à base d'acras, de frites, de saucisses et une petite buvette. Venez nombreux le 6 juillet à la bibliothèque de Médithydro. Alors L'adresse est 11 avenue du groupe Libération Nord. Pour plus d'informations, visitez notre site des bibliothèques. Euh, le numéro c'est le 26 21 16 06 uh, uh, uh. Bah ça va Ludivine, arrête de déconner on a tiré au sort, on a tiré au sort t'as perdu, t'as perdu, fallait bien que quelqu'un reste euh, du coup je t'ai chargé de te dire euh, tu te rappelles bien, il euh, y a la bibliothèque éphémère hein, sur Chalon-de-Plage qui, qui va commencer, c'est pendant tout l'été, donc tu penses bien, il faut bien préparer les livres, il ne faut pas en oublier, hein, attention, d'accord, et, euh, et puis après tu as aussi bah, l'expo des Beatles qui est en cours, qui a commencé la semaine dernière, et euh, donc fais bien attention sur les vitrines, il ne faut pas trop mettre les doigts dessus, tu fais attention que les gens, ils, hein, donc, ah, tu, vois, tu connais, et puis, ah, et, ah, et puis tiens, ça tombe bien, il y a ce dossier là, euh, ça c'est les, les fiches sur tous les films. On diffuse sur la péniche pendant le chalon plat justement donc euh, voilà il faut bien les préparer tu révises bien que tout soit prêt ok et tiens bah, ah il y en a il y en a il avait l'air sympa j'aurais bien été le voir mais eh bon qu'est ce que tu veux hein on va à la plage donc euh, on oui. pas se dédouler Jonathan il y avait quelqu'un en trop dans le bus on a tiré au sort bon bah tu restes ici bonnes vacances <rire> C'est vrai, naïve.